Eh bien, je vais vous faire un petit aveu, j'en ai maintenant un petit peu assez de dessiner des polygones toujours de la même taille. Est-ce qu'on peut faire mieux Eh bien, la réponse, encore une fois, est oui. Je peux définir, si je le veux, la dimension à donner à un polygone que je vais faire dessiner. Vous me suivez Nous nous dirigeons à nouveau vers mes blocs. Et je vais demander à créer un bloc. Alors, imaginons ici que je souhaite créer un nouveau bloc pour dessiner un hexagone. Mais un hexagone de la dimension que je veux. Alors, je commence par donner un nom à mon bloc. Donc, je vais l'appeler hexagone. Ce qui me paraît être un nom fort adéquat. Puis, je viens en dessous et je vais demander à ajouter une... Entrée, nombre ou texte. Vous me suivez toujours Donc, mon bloc s'appellera bien hexagone. Et puis, je vais ajouter une information supplémentaire. Devinez quelle information supplémentaire Eh bien, ce sera la dimension du côté. Donc, dimension du côté. Bien, je vais donc enlever cette, ces indications « number or text » et les remplacer par « hexagone dimension ». Voilà, j'ai appelé ça « dimension ». Et bien, c'est fini. On y va. OK. Vous voyez que mon bloc est un petit peu différent du, des blocs qui avaient été définis dans une vidéo précédente. Cette fois-ci, donc, j'ai ajouté une entrée supplémentaire, une entrée supplémentaire que l'on appelle en informatique un paramètre. Est-ce que ceci dessine un hexagone de la dimension que je veux Bien sûr, vous avez compris, je peux cliquer tant que je veux, ça ne va pas me dessiner un hexagone. Il faut encore donner la définition. Alors, c'est parti pour la définition. Attention, cette fois-ci, il y a une petite nouveauté, un peu difficile à comprendre. Alors, je vais dans les contrôles et puisqu'il s'agit de dessiner un hexagone je vais donc répéter vous avez l'habitude maintenant répéter un hexagone c'est bien 6 fois répéter 6 fois quoi et eh bien on va donc avancer d'un certain nombre de pas et tourner à gauche ou à droite de 360 degrés divisé par 6 donc 60 degrés on y va donc dans les primitives de mouvement avancer de peut-être 30 pas, on verra bien, et tourner à, mettons à droite, de 60 degrés. Voilà, ceci destinera un hexagone de 30 pas de côté. Mais moi, je voudrais pouvoir définir les dimensions. Eh bien, regardez bien l'astuce. Je vais maintenant prendre le paramètre dimension qui est là, et je vais le glisser à la place du nombre de pas. Voilà. Et donc, à partir de maintenant, le lutin va avancer de dimension-pas. Dimension-pas, ça veut dire quoi Parce que, Je ne sais pas, là pour l'instant, dimension n'a pas un côté fixé. On pourra donner une valeur à cette dimension. Vous suivez toujours Alors Je vais mettre la définition un peu sur le côté, et... Je vais, cette fois-ci, lancer un dessin qui utilisera ma nouvelle procédure. Donc, je vais chercher dans mes blocs, le bloc hexagone. Et vous voyez qu'il est un petit peu différent des blocs définis précédemment, c'est-à-dire qu'il attend ici quelque chose. Quoi Eh bien, la dimension de l'hexagone que je souhaite. Donc, hexagone, et puis une information supplémentaire, qui est le paramètre dimension. On y va. Par exemple, euh, 60. Voilà. Alors, je vais maintenant ajouter le chapeau habituel. Euh, le chapeau habituel qui se trouve, bien sûr, dans les événements. Je vais peut-être ajouter, pour être sûr, de mettre le stylo en position d'écriture, et puis hexagone 60. C'est parti On y va. Voilà, il a bien dessiné un hexagone. De côté, 60 pas. Si je change la valeur du paramètre, attention, je mets maintenant 40 pas, et je relance, et bien sûr, il dessine un hexagone plus petit. Donc, j'ai maintenant une méthode qui me permet de dessiner les polygones de la dimension que je veux. Simple, non